Voulu m'arriver, je suis à fond de mémoire. Ah bon? Ça fait quoi si on est à fond? Ah bon, pas du tout. Waouh! Wow, wow. Non, non, non, on avait récupéré une neuroptique, optique et fallait le construire, donc maintenant il faut le système. Ouais, ok, oui, mais je suis là, Ouais, c'est ça. It's as if to speak to me. Et, et après, on va faire Octavia, où il faut encore ramasser des morceaux. Et si on, on a encore le gaps, temps, euh, please, à voir ce qu'on peut faire, c'est-à-dire... Euh, J'ai réussi, ca... <rire> réussi à me coincer en haut, de... en haut du bâtiment. Ben bravo. Écoute, c'est oui, toi l'architecte, c'est que t'as bien fait les choses. Et, et, et, et, et. Voilà, regardez où je suis. <rire> Allez, je suis sur le plafond. On voit pas. Ah mais parce que t'es pas dans la salle d'échange. Non. Non. C'est vraiment vraiment Je pas bon. hein, mal. Bon. Légèrement. Ah par contre, euh, t'as re la robotique. Euh... Merde. Faut mettre à jour ton firmware. Quand vous êtes déphasé, euh, vous faites pas de dégâts aux ennemis qui sont pas déphasés. Mais eux non plus ne vous font pas de dégâts. Ce qui est plutôt pratique d'ailleurs, euh, mmh. cela dit en passant, pour euh, courir jusqu'à une sortie. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vas vite de comprendre. Quoi ce qui veut dire que les ennemis non déphasés ne te font rien et tu ne fais rien aux ennemis non déphasés. Par contre, ils te voient. Ça tombe ouais, que... bien. Je ne fais de toute façon pas de dégâts donc. Ah, ah merde. <rire> je vais prendre A. Moi, je fais, je fais jamais de mission Harkwing, en fait donc. Ah bon, j'aurais fait quelques-unes, ouais, mais c'est vrai que ça monte que pas si vite que ça. ça. T'as les technique du parasite sinon qui peut marcher. Oui, voilà, ouais. c'est des... ma technique ouais, préférée. <rire> non, vous savez, perdu... Rigole pas parce que moi la dernière fois j'ai perdu des missions parce que justement on était tombé sur deux blaireaux en deux. Pour de... Et voilà, -y. Et y on est reparti pour euh... 12 heures de C'est ça. Non, là on va aller chercher le plan suivant et après on aura 12 ça. heures de construction. Ah, mais c'est bon, mais moi je l'avais déjà fait en fait. Je l'avais déjà fabriqué. Le gars il a en son nom Le nouveau. système ben non, j'avais j'avais suffisamment d'éléments de preuve donc euh, j'ai fait. Non, t'as pas compris. En fait, à chaque, vas-y. En fait, on a commencé la quête. Euh, Ordis nous a dit, euh, voilà, il faut qu'on trouve des euh, fragments de preuve pour valider le terrain. On a fait le, notre première à fait. interception Arkwing, on a ramassé oui. plein d'éléments de preuve. On a construit. Euh, on en a construit, oui, mais, oui, mais on, on, on en a, a utilisé que, que 3. Ah lui. oui, mais... oui. Et là on. Vient et moi j'en avais. Quand d'autres. J'en avais 7 de base. Ah oui donc du. Coup, donc moi j'ai en en enchaîné sur la suite. Ok. Ah On était pas obligé de se la faire cette mission. <rire> C'est pas grave, oh. ça fait de la réserve. Alors d'abord je fais plein d'énergie. Parce... Bon. Oui si vous voyez un ami vous le tuez pas. Hein. Voilà merci. Ah bref. Pourquoi tu. Attends je vais te <rire> déphaser. Viens viens viens dans mon monde. Tiens. oui ça aide. Viens dans le petit portail. Et du coup on a tous les items qui nous suivent ah, Attends, attends je remplisse, ensuite j'appuie sur numéro 4 Et ça fait des trucs bizarres Ouais donc en fait je pouvais ah, prendre Valkyrie la... et toi tu faisais les défenses euh, ouais mais je la maîtrise pas très très très bien euh, Limbo encore C'est vrai qu'au niveau de la prise en main euh, c'est assez bah, déroutant on va dire au début hein. Bah c'est surtout pour les autres joueurs en fait Ouais il faut, en fait voilà Limbo je suis d'accord en fait c'est intéressant Parce que où les gens qui jouent autour connaissent Limbo, ils et... savent gérer parce que c'est vrai que quand tu débarques, tu dis, moi la première fois que j'ai fait, tu fais pas dans l'ouest, c'était est beau. Ok. <rire> J'étais complètement perdu. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais pas de dégâts. Oh. Bienvenue dans mon quotidien. J'ai un problème d'énergie. Je me le fais tout seul. C'est pas trop trop un problème. C'est un peu lent, mais ça marche. Réussi à progresser dans les syndicats Alors là en fait j'ai arrêté de progresser parce qu'il me manque le truc pour euh, le, ah dernier, là, là, le, le Le morceau prochain coup, bon. Ah cool ah. Wow Je vois plus d'habitude, du coup j'ai plein de photos à faire. Ah j'allais dire euh... <rire> Hier. Qu'est-ce qu'on rigole Qu'est-ce qu'on... A... <rire> ah je suis reparti en arrière. Euh... On va pas dans le trou toi. T'as qu'il a fait une fois. C'était pas drôle. Operator, This Limbo is telling us his story in pure math And I must oh, say is... Uranus, celui qui est encore à corps et qui bouge tout le temps et qui remplit la pièce de l'eau Oui, avec Uranus. Uranus. Uranus, ouais. Uranus. Uranus. Est vrai. Bah à force, je le connais par cœur celui-là et euh... Bah écoute, bah, euh, c'est bon, être moins profond, profond ça devrait faire le lien quand, quand même, non ouais. Bah toute façon, il change de place à chaque fois, mais... Je veux dire euh, les types bah, de... Euh, c'est l'aléatoire, mais pas une liste... Euh... Ah, non, <rire> mauvaise idée. Ah bah oui euh... ah. ah non <rire> Non, <rire> mauvaise idée. <rire> bon, bah, on a déjà eu des suiveurs froides pour le premier, j'espère que les suivants seront plus simples. En fait, le seul oui. pouvoir que j'ai vu qui permet vraiment de passer au travers, c'est le pouvoir d'invisibilité d'Ivara, si vous avez le mode qui Ivarra permet de euh, passer au travers les pieds. Ouais. De syndicat qui est pété. Voilà, faut le mode de syndicat avec, sachant que même comme ça, il y a un piège qu'il n'arrive pas à passer sans déclencher. Quelqu'un a appelé l'ascenseur euh, T'as un pourcentage de chance de l'avoir Oui, en plus. Euh, c'est pas quelqu'un. Que c'est partière. Ah, il était juste voilà. invisible. Il joue à cache-cache, le Seb. Non, j'étais pas invisible, j'étais au-dessus. Ah, celui là est facile. Moi. Euh, faut juste trouver le bon point d'aération. Il faut pas... Ah non, juste... Ouais, tout. Ah couvrir. non, c'est euh... pas les... Non, non, non. non oui. Celle-là, c'est t'avances doucement, tu te fais pas repérer par les caméras, non, tu te fais pas choper par les ah, non, lasers. Non, non. Oh. Ah Et Je ne je... pas tout les faire comme ça quand même. Dégage l'ennemi, ça va faire. Pourquoi je peux pas passer oh, pas, pas vrai, vrai. <rire> Je vous préviens. Je, je, je, je le sais le prochain. Le troisième mais on fera pas le même coup hein. Ah non, c'est la même difficulté, donc t'as pas le temps hein. Euh... Elle est tombée. Hopée. Et voilà, elle tombe. Faire la bouche des rations Non, c'est pas en fait, c'est pas. C'est <rire> <rire> Non non, c'est moi. Cette fois, c'est moi. Dégage. Oui. <rire> Au, pire, tu... Au pire, tu sais que, <rire> que je cours vite. <rire> je t'ai dit de me laisser faire, hein Non mais, non, mais je l'avais... Non, tu... je t'ai dit de me laisser faire, vrai. tu m'as pas écouté. Oh oh J'ai réussi à avoir un mode... Euh permet d'avoir des, des munitions. Voilà. Non mais sérieusement, moi c'est le stabilisateur que j'avais pas. Mais sérieusement, les, les, toutes ah, les ouais. tous les coffres ici sont faisables sans déclencher l'arme. Faut juste prendre son temps. Aïe aïe aïe. Non l'émission survie, si tu trouves un beau... que euh, que coordonnes bien, qu'allez voir faire ce qu'il faut. Ah ça l'a pris quand tu sais quelle type d'ennemis en face. Oui ou le chat euh, Il est là, il est là. Avec moi. Je vois pas moi. Attends, c'est la touche deux pour l'endormir. Ah mais il est Ah non c'est salaud, il faut faire les... Vilain. Hein. Oui c'est ce que j'avais dit. Ah oui Ouais, non mais j'ai oublié oui, où Le chat j'ai buté le mien ouais, il... Là Moi je sais pas si j'ai attaqué son bouclier. Ouais, par contre, lui il balance de la merde. Oh C'est les dodos! Voilà, lui il est mort. On a eu les 4, on a eu les 4. Ouf! Ah non, ça va. Ils vont devenir. C'est pour des actifs, on la consiste. Bah oui. Ah. Oui. Ah. Stalker, oui, oui. Moi aussi. Il m'aime pas. Pas moi. <rire> <rire> Bah mais toi c'est parce que tu fais pas de dégâts T'es pas une menace. <rire> <rire> bah clairement Allez, mange toi ça Seb Bah ouais, attends, regarde, regarde les dégâts que, que, que j'ai fait dans, lors de la mission <rire> J'ai fait combien J'ai fait 2% Lui c'est Baro qui Marchand du lien Et ici si t'as le kiosque pour vendre euh... ah, Attends parce que ici je faire... t'ai perdu de vue donc euh... Juste, à, juste, juste à... à droite Ah le mec qui fait des droite. droite. Ouais ok ça, c'est le kiosque okay. pour vendre euh, tes... Non, ben, je te jeux. vois pas bouger. Tous les chiens, après, ils ne se valent pas Non, en fait, ça dépend de leur rareté. c'est du 15, ah ouais, 45, okay. généralement... 45, en fait, c'est quand, quand tu ouvres une relique, t'as de des art. loot qui, sont plus, qui ont plus de ont Ah, oui, chance, oui, exact. Euh, ouais, ouais, ouais. Et ben bah, ceux qui sont les plus rares à tomber valent plus cher à revente. La seule exception, c'est les formats. Il faut pas se ruer pour vendre euh, les plans en double. Et composants en double. Parce que certains composants doivent être en double pour la construction ah oui. de certaines armes. Oui, ah Mo oui Moi j'ai vendu j'ai vendu que les schémas à Warframe. Ah mais attends ils sont de quel niveau les ennemis là On est 30-35 je crois. Ouais, mais je pourquoi vous pour vous vous vous pourquoi je les explose comme ça hein Ah il y a un ambulance. Ouh que je les ai en là. Je m'en charge de l'ambulance. C'est un espèce de mini mecha de poche. Ah que tu veux pirater Ouais que tu peux pirater mais lui il est plutôt bourrin la saleté J'ai pas compris ce qui s'était passé T'es encore là Ouais, Je suis tout seul Ouais 1, 900 000, Mais 1 million 000, c'est pas si compliqué à avoir que ça <rire> Non mais il rigole pas Maintenant que même moi je m'étonne de cette phrase Mais euh, en fait si c'est pas si. C'est vrai que les missions index, une fois que tu les as déverrouillées, il faut juste avoir toujours 40 000 balles en poche. Et tant que tu ne perds pas la mission, tu ne perds pas ton argent. Faut pas échouer après, tu peux ne pas avoir de retour sur investissement si tu n'atteins pas le quota de points. Mais tant que tu ne perds pas la mission, tu ne perds pas ton argent. Mais une, une Warframe normale, ma, normale manque tellement de, de points de capacité par ça rapport à des une warframe prime ça, que ça, ça dépend euh, des non, ça c'est pas que c'est pas parce qu'il est prime, ça c'est juste parce que il n'a pas la patate. Oui. C'est juste la que patate, ton la H, prime, c H, H -Prime et Trinity prime que t'as eu avec Trinity, euh, ils ont, Twitch, ils ont, ils, ils, ont ils ont un réacteur Eurokin installé, donc du coup ça double les modes, C'est comme quand, quand moi j'ai acheté euh, Frost prime. Don't just stay there. Allez. Et. Bon, attends. bien tout essayer? Ah. J'ai pas mis dans le bon sens, c'est pour ça. La, la première fois que j'ai vu ce message, je me suis dit, de, de quoi ils parlent Quel hack euh... Et après j'ai vu qu'il y avait des gros monstres qui se battaient pour nous, je me suis dit, ah ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, T'as les gros avec des espèces de plaques de chauffantes devant eux C'est ça et... <rire> J'aurais pas fait une meilleure description <rire> On est d'accord Mais quand c il quand y a des euh, nuages de poison euh, ah, et qu'il oui. y a des infectés, Non mais c'est <rire> le... je sais pas si c'est Ali ou Ennemi. Non, mais le nuage a pas la même tronche, il est instantané pour le, le proc de gaz. Bah, ouais, il a le même verre quand même. Ah, et eh ben non, ça c'est parce que Seb, tu ne changes pas l'apparence de ton arme. Si tu changes l'énergie, le, le nuage il va avoir la couleur de l'énergie de l'arme. L'ambulance ambulance oh non, oh, et... <rire> Si, là tu es celui-là. J'ai pas, j'ai fait apparaître un caillou par terre. Et apparemment, les amis devraient être attirés par ça. Ah, oui, moi aussi. J'adore le petit truc euh, roulette qui arrive à sauter de conteneur en conteneur Regarde ah, là c'est caillou qui brille là Ouais. Alors est-ce que ça vous tenterait du coup d'essayer de... l'index pour bon, voir un peu ce euh, Moi j'ai hein. toujours pas 40 000 moi Comment ça t'as pas 40 000 <rire> Mais non mais... <rire> mais qu'est-ce que tu fais de ton argent